YouTube Je suis avec Norby, Mabzuel, ainsi qu'André-Pierre Gignac. On fait une game en résurgence et je fais une boucherie totale. Ah, okay. Tu vois ce genre de clip complètement bouché Et on vient d'ouvrir une troisième chaîne, du coup. Juste pour des petits clips, des actions incroyables. On va te mettre le lien là. Va t'abonner, donne de la force. Vas-y, j'ai lancé dans, dans ce mode de jeu les mecs, j'espère que ça, ça vous allez kiffer oui. On va faire au mieux hein, moi je kiffe trop est bon, moins Est-ce que ça annonce au moins 8 kills chacun Euh, je peux pas te le garantir. Moi je non. Allez vas-y Et la prochaine fois qu'on se voit Norby, si tu, veux, ouais. si tu fais moins de 6 kills, une gifle avec un poisson gros Tu vas le voir en vrai à Marseille et tu le gifles avec un poisson Ouais voilà, avec un et poisson voilà. T'es d'accord non gros, ou pas Il a, a, a pas de gestion d'argent ça, ça me rappelle une scène astérix ça Est-ce que ça te va vale, là, euh, ça te va vale, ou pas là. Ouais, toujours ouais, là Toujours là Toujours là Toujours là frérot C'est euh, la casa -ce les gars la maison Ouais la casa La casa des rofers La casa des rofers La casa des joré, de de putain, une vraie maison J'ai assez les gars, je vais acheter Cover pour favor J'achète les gars. Vas-y, je fais Là, là, faut ressortir là. Je fous une frappe de précision sur le bâtiment. Faut que vous soyez tranquille. Yo les gars. Tenez, Là-bas okay. Ah ouais, okay. Bon. c'est menace 3 les gars, je en menace 3. Je m'en occupe de ta menace 3. Je sais pas où donner de la tête. Oh, Là-bas je suis à terre Oh mais sérieux je suis plaqué à fond et magnifique. Moi j'étais en train de me shield Wait oh, wait, how the putain, je suis pas content moi ce soir j'aurais gagné j'ai l'impression Ça va les gars Il reste que 18 personnes Ouais hein, ouais, je, Moi je sais plus donner de la tête, je vois personne. Fuck shield! Non, oh, c'est trop, haut, frère! Ouais. Ils sont tous dans le bas, je suis Je les craque Frérot, je l'ai balancé un couteau, je, les, je te les craque Ah ouais Ouais Mais je les tente. le couteau il, il, il putain. Oh il était aiguisé celui-là frérot. Je euh. suis à côté. C'est pas grave. Non mais c'est quoi putain j'ai bien sûr. Depuis tout à l'heure tu es sur, euh, sur eux What the fuck? What the fuck? What the the Il y en a 3 Ouais. Il y en a 3 Attends, je te mets une senso. Un break, chaud, tout en bas. C'est des lasts, les gars. Fucking là c'est craft. Oh, il est hacking. Il y est revenu. Je le cours après. C'est grave à quel point ça va. Il est là en haut, ouais. Hein. Arrêtez-le en fait. Il est inarrêtable. C'est bon. Pas, une pause, ah, ok. Ah, Je fais suis jamais rockets, mort, j'ai rushé tout le monde, gros. J'ai été dans l'agression constante, frérot. Une Marco, un, un lance-roquette. Hein. Ouais. Bon bah j'ai le droit de te gifler avec un poisson, Norby. On n'a pas le temps, nous on est lent, on ramasse les miettes en fait. <rire> ah, je veux bien les miettes. Vire Norby, j'arrive. Non Skyros, je vais pas faire ça, c'est euh, mon chaud, ami chien, Norby. c'est trop chaud, il est pas avec vous Skyros les gars. Non frérot, trop, euh, ah, il, est, il est trop, il est trop ouais, vieux est le pas mec. Qu'est-ce hein. <rire> que tu voulais qu'il fasse <rire> Tu l'aurais vu accroupi avec un capteur cardiaque et une chaise roulante gros. Arrête-toi. <rire> il a parlé là. là <rire> <rire> <rire> allez, allez vous. T'empêche Sky les gars, on a beau dire mais je pense qu'il aurait fait un peu moins de kills que moi, mais ça aurait été le deuxième. On peut pas Et jouer tranquille. T'es tendu, ah, Dédé, ce soir encore, dis donc. Eh, ta gueule, toi aussi, sale vieux. Wow, ça vient de dire les termes. <rire> sale vieux, sans blague, il a deux mois de moins que moi. Là. <rire> <rire> <rire> un sale vieux. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Dédé, t'es un taré. <rire> ouais, je m'en bats les couilles. <rire>